Salut les boys, c'est Winman Salut tout le monde, le show de boucan Je suis content de te voir, euh, je te laisse la parole pour la vidéo Aujourd'hui euh, petite vidéo euh, très très euh, inédite Sérieux, sérieux Continue, euh, je te laisse aller mon chum Je l'ai convaincu euh, Ça c'est juste pour vous autres mes patrons mes abonnés Patreon hein? C'est juste pour vous autres, de l'exclusivité là c'est vraiment exclusif les boys, cette vidéo là Elle sera jamais sur Youtube euh, du côté de Weedman, et puis Mark Tattoo, Shubukan, c'est la même chose. C'est sérieux, ça exactement, c'est de la Rosen. C'est de la rosin. rosin. Puis là, euh, la Rosen, c'est... C'est pressé euh, après, la cocotte pressée exact. avec de la chaleur puis de la presse. Euh, c'est C'est vraiment... euh, de, de 80% de THC. C'est sérieux, là. tu sais, quand on parle de cannabis, 16%, 18%, 22%. Ça c'est 88,0 là, c'est du sérieux. Ça va faire changement des joints de 0.2 de Weedman. <rire> moi, euh, la raison que j'ai essayé ça une fois dans ma vie, je suis tombé dans les pommes. Mart, euh, il m'a dit que peut-être c'était une trop grosse pof que j'avais pris. Euh, je vais y en donc... mettre vraiment une pas grosse parce que j'ai vraiment pas envie de le ramasser à terre là. Puis euh, on veut pas que ça arrive là. Parfait, parfait. Fait que euh, moi, je te laisse aller. On allume ça tout de suite, les amis. Euh, avant de le faire, juste comprendre. Tu vas mettre la petite mouche je... qu'on. Tu vas la mienne en premier. Quoi, ouais tu ou... vas mettre le bout ici, tu vas chauffer, tu respires ça par là, puis il n'y a pas d'eau. Euh, il n'y a on... pas d'eau Il y a un petit peu d'eau. Ok, dedans, oui. parfait. Puis euh, on va souffler là-dedans. Le sport body, comme vous savez, on va faire Parfait. On est à l'intérieur, on n'a pas d'eau. Hein, que... On ne veut pas de boucan à l'intérieur. Tu brûles en premier ouais Quand la bite va tomber dans, ce qu'elle va vraiment s'entendre dessus? Ok, t'as pas besoin de la réchauffer après. Hein? Il est sorti de la caméra, inquiétez-vous, il va revenir. <rire> je cherche pour moi. Mon petit cap. Mon petit cap, c'est ça que je cherchais. Ça c'est pour le bouger? Ouais, ou non, ou, non, ou, ou couper l'air? On euh, va l'activer comme... Euh... Là, il est encore chaud? Oui, encore chaud. Santé bonheur tout le monde. Il y a des poumons d'acier, ce gars-là, c'est clair. Ouais, wow, mais là, elle était pas grosse, là. En même titre, là. C'est pas un grand, là. <rire> Euh... Qu'est-ce que ça te dit, ça? J'imagine, j'imagine. C'est la porte à Winman. On abusera pas là, il est pas habitué à ça, hein? fait... le but c'est pas de filer mal, le but c'est de... <coughs> puis là tu respires puis là l'eau va pas arriver dans la bouche? Ben, respire pas trop fort là, ah, ouais. euh... vas-y moi l'eau. Parfait, là, fait, qu ça, je ça fait, fait tout que je fais ça, tu vas me faire ça pour moi. J'ai jamais vu les amis, puis vous verrez pas ça souvent, hein? profitez-en. <rire> Première fois de ma vie que je vais être filmé en fumant un, un dab. À ta santé, pas ton bonheur, mon Winman. Oh yeah! Excuse-moi, je l'ai un peu. Regarde. grave. Ça, ça, ça goûte comme la hache, un peu. Hein? C'est très bon, je trouve. C'est ouais. ça qui est le fun, le, la rosin, c'est le goût qui. Est... Il n'est pas trop intense, c'est pas si c'est vraiment pas si pire. Ça gèle, mais c'est pas si C'est bien, c'est bien. Est fait une pas trop grosse non plus. Ou... C'est bon, c'est bon. Donc c'est fait, vous voyez que je suis fait fort, je suis capable de faire de la Rosen. Il est capable, non, il non, est non, capable. Non, non, c'était bon, c'était correct, c'était correct. J'imagine peut-être que l'autre était vraiment trop grosse, la pof que j'ai fait, J'avais fait ça, là, un an et demi. Une couple de semaines avant la légalisation. Ça, ça va être la mienne on va en faire un autre t'en veux une autre tu t'en faire un autre aussi c'est bon la rosine moi je fume ça euh, ah, ouais. tous les jours j'arrête je mon pote à SQDC puis je la transforme en rosine j'aime mieux fumer ça euh. c'est de suite, tu fumes une porte et tu viens de fumer ton joint là, <coughs> un vrai petit délice. En veux-tu un autre ou on coupe ça là On va faire un autre. On va faire un autre ouais, Deux un les amis. On va te faire goûter à l'autre. Ok, t'as <coughs> deux variétés. Excellent, excellent. J'ai deux sortes. celle-là et j'en ai un autre. On va goûter à l'autre. Celle-là, <coughs> je l'entends. Mais c'est comme un joint. C'est l'effet <coughs> d'un joint que, que, que ça donne. Tout dépendant de la quantité, justement. là. Où, euh... Ça va être non, veux, veux, pas là, deux petits joints là, veux, veux pas là. Ah oh, ouais. <coughs> Merci, hein? <coughs> Merci beaucoup. C'est tellement plaisir, c'est moi qui te remercie euh, d'avoir accepté euh, mon genre de petit challenge que je t'ai proposé. <rire> T'avais tellement peur que tu me dises non. <rire> hmm. Que Je vois comment il ouais. Rosentheim avec Weedman. <coughs> <coughs>